Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un défi. Pourquoi Parce que euh, souvent quand on est en panne de créativité qu'on ne sait pas trop quoi faire, on euh, voir qu'on n'a pas le moral et que du coup euh, on se dit « je la flemme, j'ai envie de rien euh, ». La créativité, le fait de se lancer devient très difficile et étrangement le fait d'avoir une contrainte rend les choses plus faciles. L'idée, c'est de se dire, euh, j'ai telle contrainte ou tel objectif ou tel thème, tel sujet, et euh, j'y vais. Ça permet de moins réfléchir, de moins éventuellement chercher du beau et de relancer vraiment la machine à, à créativité, à idées. Euh, donc là, c'est le premier défi. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, on peut partir du nombre 1. Qu -ce que, euh, quelle contrainte on pourrait s'imposer avec 1 et je me suis dit, bah... Je pensais un peu au matériel et à toutes les choses qu'on a parfois. Euh, là, le défi, ça va être euh, d'utiliser des choses qui sont uniquement à moins d'un mètre de nous. Alors, pour moi, c'est un petit peu facile, un peu tricher, c'est pas vraiment une contrainte, parce que je fais énormément attention à l'ergonomie, donc... Euh, quasiment tout mon univers est à moins d'un mètre de moi, euh, vous n'avez pas besoin de sortir le mètre, on, on s'en fout à quelques centimètres près. Euh, si vous voulez, par exemple, mon bras il fait à peu près 70 cm euh, jusqu'au bout, donc l'idée c'est quand vous êtes assis ou assise, vous penchez un petit peu, mais c'est un truc que vous devez pouvoir atteindre euh, en tendant le bras en vous penchant un peu, euh, vous pouvez tricher un petit peu et tout ça, mais euh, c'est vraiment cette idée de partir de je m'embête pas avec euh, 3 tonnes de préparation, 3 tonnes de matériel, je tends le bras et je me débrouille. Alors, euh, au minimum, essayez de vous trouver quand même un bureau euh, pour avoir euh, papier euh, crayon, mais euh, pourquoi pas aussi euh, le tenter dans la nature en bougeant euh, des bouts de bois, euh, en traçant avec votre doigt des formes sur le sable, dans la terre, il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup plus que ce qu'on pense euh, au premier abord. Euh, ben moi je vais m'y coller, donc je vais changer ma caméra de position. Et puis on va voir ce que ça donne. Et encore une fois, si c'est pas grave, euh, si c'est pas beau, si ça correspond pas à votre, euh, à votre style ou à ce que vous aimez. Ou, euh, à ce que d'autres personnes apprécient. Là, vraiment, l'important, c'est de restimuler la créativité, de se faire plaisir, de passer un bon moment euh, avec soi-même. Voilà, tout de suite. Voilà, c'est parti. Alors, je récupère mon petit euh, art journal euh, créa Je vais récupérer la feuille là. Donc, je pense que je vous montrerai un petit peu ça dans une autre vidéo euh, pour. Euh, comment ça marche, pourquoi j'ai fait ça, etc. Donc, je vais partir d'une feuille. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai comme matériel, comme idée, qui peut me, me tenter, me plaire Je vais regarder un petit peu autour de moi, puisque là, on est dans cette idée d'utiliser des choses qui sont à, à moins d'un mètre. Alors déjà, je me dis, bah, je vais peut-être ouvrir mon placard tout simplement. Et euh, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de colorisation de tampons, donc je vais regarder. Euh... Alors, mais les tampons que j'utilise pour beaucoup, ce sont euh, des clear stamp. Euh, comme d'habitude, j'essaierai de vous remettre un peu les définitions, mais je, il est possible que j'oublie. Clear stamp, clear c'est euh, transparent, c'est euh, propre aussi. Euh, ça veut dire que ce sont des tampons comme ça, qui sont... Euh, Très fin et euh, l'avantage c'est que ça va prendre beaucoup moins de place. Ah oh, qu'il est mignon celui-là. <rire> Alors ça par exemple c'est un petit lapin qui dort sur un, un nuage tout simplement. Euh, ça va prendre euh, très peu de place à ranger. Euh, et c'est assez l'avantage de ces tampons-là. Ils s'utilisent avec une plaque en, en acrylique. Euh, donc c'est du plastique, hein. à la limite si vous avez des, des plaques de plexi assez solides, vous prenez ça. Il suffit de les poser dessus et ça tient tout seul. C'est pas collant en fait. Sur les doigts ça ne va pas tenir. Hop, mais c'est de forme être très électrostatique, je n'y connais pas assez là-dedans. Et donc après bah, vous mettez votre encre et claque Intervention de Loch Ness, merci. <rire> Donc là, je regarde un peu les motifs que j'ai, par exemple, dans cette planche que j'ai tirée euh, un peu au hasard. Et je me dis, bah tiens, euh, c'est aussi euh, le défi, attrape, euh, attrape et crée avec. Je pourrais bien pris un truc un peu plus grand, mais bon, finalement, pourquoi pas. Alors, hop, on peut par exemple se dire, je vais créer une composition. La composition, ça veut dire qu'on va euh, disposer les choses d'une manière qui va nous plaire. Alors là, j'en profite pour faire le, le petit point un peu débutant, parce que c'est arrivé une copine à moi qui euh, justement, a justement des problèmes de dyspraxie. Il y a deux faces. Il y a une face qui est euh, complètement lisse. Celle-là, elle doit être au contact avec la plaque acrylique. Et il y a une face où il y a le motif, en fait. Alors ça peut paraître évident, mais quand on a du mal avec... Euh, le, la, la disposition des choses, euh, des problèmes de dyspraxie, de représentation dans l'espace, ça peut devenir en fait très très compliqué assez rapidement. Donc la face qu'on va sentir au bout du doigt, hop, je ne sais pas si vous entendez, ça fait du bruit. Celle-là, c'est celle-là sur laquelle on va mettre l'encre pour que le motif soit mis. Alors, imaginons que je veuille euh, hop, mettre un peu... Euh, comme ça euh, je trouve que ça manque un petit peu de quelque chose hop et un petit lapin volant parce que c'est bien connu en scrap il euh, n'y a pas de limite et on a donc des lapins qui volent euh, après on peut mettre un petit euh, alors on appelle ça un compliment c'est euh, pas du tout forcément un compliment euh, ce sont des, des petits mots des sentiments euh, des choses genre là voilà, c'est euh, alors souvent euh, on trouve énormément en anglais. Euh, you are one in a million. Euh, Make a wish upon the star. Euh, I love you to the moon and back. Euh, mais là rien ne me parle. Donc je vais pas mettre de mots. Ou alors euh, à écrire après. Alors les encres. Je vais partir sur une encre toute simple. La Versafine. C'est cette marque-là. Alors, l'intérêt de la versa fine, c'est qu'elle supporte l'eau. Donc on va pouvoir... Euh, alors déjà, elle est fine. Euh, parce qu'il y a des encres qui ont tendance à faire des pâtés. <rire> euh, et c'est assez gênant parce que... Euh, euh, pour certains détails extrêmement fins. Là, par exemple, on a quand même un motif assez fin. Euh, bah, si votre encre, elle fait des pâtés, bah, c'est moche. Tout simplement. Hop donc moi je préfère faire dans le sens là euh, avec les gros encreurs comme ça je trouve que c'est plus facile voilà je l'ai dit à peu près là donc l'idée aussi euh, sur ce coup là c'est de ne pas se prendre trop la tête alors moi je nettoie mes, mes tampons après parce que euh, j'ai quand même tendance à mettre mes doigts un petit peu partout et euh, si vous avez de l'encre sur le doigt, vous touchez le papier après, c'est très trac Donc là on s'en fout parce que quelque part c'est euh, créativité en mode défi et aussi en mode je, je retravaille euh, euh, le lancement de la machine créative. Mais euh, quand on offre une carte, qu'on fait ce genre de créa pour offrir, moi j'aime bien que ce soit propre et soigné. Donc, j'aime bien euh, travailler sur euh, papier euh, propre, avec des doigts propres. Euh, voilà, parce que là par exemple, j'ai failli mettre mon coude dans l'encre. Donc, euh, ouais, généralement, je termine assez, assez crade et j'en fous partout. Donc, là par exemple, ça me plaisait bien, je suis en train de modifier. Je... C'est aussi, euh, je travaille aussi l'acceptation du truc qui n'est pas tout à fait parfait. Puisque j'ai des petits soucis de perfectionnisme. Donc je m'entraîne à mieux accepter que les choses n'en soient pas comme je veux. Hop. Donc, bien appuyer, surtout pas faire de mouvements de bascule. Sinon ça bave. Et donc voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais normalement, euh, on a un résultat qui est quand même très fin, très propre. Euh, les tampons, je les ai eus chez euh, AliExpress. il euh, semble. Euh, je les trouve très mignons. Euh, hyper kiki, <rire> comme dirait une copine. Une copine suisse qui dit kiki pour choupi. Je ne sais pas si c'est une expression suisse ou si c'est juste... Alors, cette planche-là, je vous montre quand même, des fois que ça vous intéresse, elle est vendue avec ce qu'on appelle des die cut des, des, euh, des dice, pardon. Pas des die cut mais j'ai des die cuts du coup. Alors, les dies, c'est pas meur meurs comme euh, je traduis justement parfois AliExpress. Hein. Euh, ce sont des pièces de métal qui vont avec euh, une. Il faut, faut une machine pour s'en servir. Et euh, vous venez positionner. Euh, par exemple, vous avez fait votre tampon. c'est dans l'autre sens. Voilà. Je ne suis, suis pas très douée non plus en termes. Euh, je suis probablement dyspraxique également. <rire> J'ai des gros problèmes de représentation passe voilà ah Voilà vous positionnez votre pièce en métal avec la partie euh, encore une fois en volume qui découpe contre le papier Et vous allez mettre ça entre deux plaques et le passer dans une machine qui va vous faire une découpe. Voilà donc je reprends ça dans la main si j'y arrive. Alors là on en vient au scrap ongle long ou ongle court. Moi je suis team ongle court mais pas trop parce que sinon on n'arrive plus à attraper les trucs. Donc là, c'était vendu avec... Euh... <rire> je vous avais dit, hein, mes mains ne marchent pas très très bien. <rire> Merde, voilà. Euh, et en fait, ça va vous permettre de faire ça après. Alors, ils sont colorisés déjà. Donc colorisés, euh, colorier si vous préférez. Et là, ça a été fait euh, à l'aquarelle. Si je ne fous pas tout par terre, voilà ce que ça va donner en, en, au final on a la forme qui est découpée très proprement euh, et c'est euh, pas nécessaire, c'est pas obligatoire vous pouvez le faire au ciseau, vous pouvez le faire avec un, un cutter, mais pour les personnes comme moi qui ont énormément de mal à, à manipuler les, les ciseaux, c'est quand même euh, parfois bien aidant et par exemple moi ça je peux pas le je, je peux pas le découper je ne peux faire un, un résultat, un résultat euh, aussi propre à, à la main ou au, au cutter, au cutter, à la, au cutter ou au ciseau, c'est pas possible. Bon, je suis désolée encore une fois, mais ma, ma caméra n'a pas d'autofocus. Donc voilà, il faut, faut regarder au bon moment. Je suis à la bonne distance. Alors, c'est pas obligatoire, il y a des personnes qui laissent leur euh, matériel euh, de côté, ça permet de refiocher dedans, c'est euh, très bien, faites comme vous le sentez. Euh, moi je sais que encore une fois, quand je suis euh, assez maladroite, c'est que euh, j'ai toujours les petits soucis de représentation euh, dans l'espace. J'aime bien travailler sur un espace dégagé, euh, propre et libre, parce que sinon je donne très vite des coups dedans. Euh, et je suis en tiquiné. donc... Je range les tampons qui étaient donc à 1 mètre, à moins d'un mètre de moi, puisque c'est le défi du jour. Et après, bah, je vais prendre les aquarelles. Euh, J'aurais pu prendre des crayons, euh, les crayons aquarellables. Hop là, désolé, ça fait pas mal de bruit. Et des pinceaux. Alors, il y a plein de types de pinceaux. Moi, j'utilise les réservoirs. Et là, par exemple, je vais prendre ceux-là, qui sont nouveaux, tiens. Il euh, y a plusieurs tailles de pinceaux. Plusieurs types. Ceux-là, ce sont euh, des tailles différentes. S, M, L. Voilà. Alors, moi, j'aime bien commencer par les détails. Chacun son truc. Et par les couleurs claires aussi. C'est assez, euh, assez aidant de commencer par euh, les couleurs claires et de ne pas faire des zones proches les unes des autres. Donc euh, c'est de la créativité, il n'y a pas de contraintes imposées. Euh, on peut faire des lapins bleus si on veut. Euh, en plus voilà, enfin, c'est des lapins avec des ailes quoi. De vous plaisir. Hein. Mais euh, perso, euh, euh, j'aime bien les couleurs des lapins habituelles. Alors, ce que j'ai fait ici, je vous en parle dans une autre vidéo, c'est euh, le nuancier en fait de mes couleurs, parce que souvent dans le pot, elles n'ont pas forcément les mêmes euh, couleurs que euh, ce qu'elles rendent sur le papier. Euh, par exemple, ici, bah oui, moi je vois aussi bien, je vois trois noirs. Euh, et en fait, il y a un noir d'ivoire qui est euh, légèrement chaud, un peu assez neutre. Euh, celle qui est appelée teinte neutre qui est un, un gris violacé en fait, euh, enfin noir gris violacé, et le gris de Payne qui est un bleu en fait, euh, très foncé. Euh, et puis par exemple je vois le bleu prusse, on dirait un noir aussi quoi. Euh, donc voilà, euh, ces nuanciers là ils sont vraiment très pratiques à faire euh, sur le côté. Euh, vous êtes obligé de noter le, le, le nom de la peinture moi j'aime bien parce que ça me permet de voir tout directement s'il si, euh, manque une nuance que euh, je ne l'ai pas déjà euh, et là c'est la partie euh, beaucoup plus chargée en pigment et puis euh, vers là on, on, on décharge on dégrade comme ça ça permet de se rendre vraiment compte euh, des différences et pour certaines couleurs pour certaines couleurs, ça se voit pas genre là le terre d'ombre naturel euh, c'est ce brun là y a pas de gros changement de couleur, mais sur ces gris, sur ces noirs qui sont des qui, qui virent au gris, euh, y a beaucoup de changements parce que euh, y a des gris chauds, des gris euh, froids, et que euh, en fonction de ce qu'on veut euh, rendre, ça va jouer. Alors pour mon petit lapinou, là, je me dis, je me ferai bien des ailes un peu bleues avec euh, un corps un peu euh, euh, gris, mais du coup un gris froid, pas un gris chaud. Donc je vais partir sur le gris de qui est okay, ici. Alors Hop, vous voyez qu'ici j'ai un petit, petit bout de Kleenex, euh, enfin de son marque, de mouchoir. Ça me permet de, de décharger, alors souvent je ne me sers pas de la partie là, mais je, je pourrais ou je devrais, je ne sais pas. Euh, je réfléchis aussi comment sont les lapins, comment sont les éclairages, c'est-à-dire que la partie, euh, la lumière généralement elle vient d'en haut, et on peut choisir le côté. Moi j'aime bien qu'elle vienne euh, du, de la droite d'en haut à droite. Euh, mais il n'y a pas d'obligation. Par contre sur les lapins si vous regardez généralement ils ont le ventre plus clair que le dos. Donc je vais commencer avec mon gris de pain, ici. Hop. A déposer le gris, je regarde est-ce que c'est ce que, ce que j'aime bien, est-ce que ça me convient et tout ça. Bah oui j'aime bien. Hop. Là j'en re remets de la du pigment en bonne quantité. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mouiller avant. Il y a beaucoup de, de techniques possibles. Alors, ce pinceau-là, je le... je l'utilise pour la première fois. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Euh, il a une pointe extrêmement longue. Euh... Ouais, on ne le voit pas bien. Elle a une pointe extrêmement longue, donc en fait, ça rend la manipulation euh, un peu plus difficile. Euh, pensez à adapter euh, le matériel à vos capacités. Hop là. La petite tête. J'aime bien avoir des lapins avec des poitrails assez blancs. Et ici, pas aussi. Pareil, la petite, petite queue un peu claire, c'est pas du tout obligatoire. J'aime Hop. Donc on peut venir rechercher la couleur à nouveau sur le papier. Hop. Et la bouger, la déposer, la faire glisser. On veut comme on veut. je sais que j'adore les transitions ultra douces euh, tout en sachant que euh, souvent ça se voit même plus en fait tellement, euh, tellement celles que j'aime elles sont euh, elles sont douces et que si vous avez un papier pas adapté bah, ça fait de la bouloche et ça marche pas donc euh, toujours s'adapter euh, ou plutôt toujours adapter son matériel à ce qu'on aime pour ça que moi il me faut des papiers assez résistants en termes d'aquarelle et que euh, alors que du, du mix média convient pour la plupart des gens bah moi ça ne m'ira hein, pas bien avec ma manière de, de, de surtravailler la couleur parce que je trouve ça aussi euh, c'est pas seulement un problème de, de, de perfectionnisme ou de choses comme ça je trouve ça extrêmement agréable euh, l'aquarelle à travailler euh, sur des, des, des choses en monde tout en douceur en fait et là vous voyez que j'ai bien mouillé mon papier et, <rire> et non on voit, pas, on voit pas très très bien euh, la Versafine n'a pas bougé. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout bavé. Euh... J'essaierai de vous mettre une photo euh, de meilleure qualité après. Hop. Les deux autres lapins là, euh, je réfléchis à ce que je voulais faire en gris. Parce que du coup comme ça je ne vais pas euh, cochaîner mon, mon pinceau euh, 3 millions de fois avec euh, la bonne couleur en faisant des l'air retour Non, je les voudrais plutôt brun. Alors, suivant, je peux attaquer avec des ailes un peu bleues. Euh, je vais prendre un bleu Windsor mais bien dilué. Hop Alors là, j'ai pas mis le bleu, finalement. J'ai trop nettoyé. Donc là, je mouille les ailes. Alors normalement, ce qu'on veut, si on ne veut pas que ça fuse et que ça aille sur des zones à côté, on, euh, on ne travaille pas des zones contiguës. Il s'avère que là, ce sont des, des zones qui... Euh, euh, sont sur. Euh, c'est pas une délimitation claire quoi. C'est bien connu les ailes de lapin. Mais... Hop Je vais même mettre un petit peu de bleu sur le dos, ici, sur le potrail. Alors, ma caméra est pas bonne, donc c'est un peu dommage pour ça, mais bon. On voit pas euh, vraiment le fondu que ça, que, ça, que ça fait. Mais pareil, je vais mettre tout, tout à la fin. Pareil, je ne peux pas faire de, de... Alors, on va attaquer euh, les lapins. Je vais mettre en pause euh, pour accélérer un peu les choses. Et je vous reprends sur la fin. Voilà. Alors, là, je vais, refaire... je vais faire un petit peu les ombrages. J'ai pris du gris de Payne que j'ai bien dilué. Si ma lumière arrive d'ici, hop le lapin fait obstacle, toc, ici. Donc voilà pour les ombrages. Et pareil, hein, je dégrade. Et on peut aussi travailler la forme. C'est-à-dire que la partie bombée, ça va être ici. Je ne vais pas toucher. Hop. Par contre, ici, un petit peu de gris. Alors j'en ai mis sur moi, comme je veux quelque chose d'extrêmement dilué ce que je peux faire, c'est mettre sur le côté, hop, je remets un peu d'eau. Je rappelle, c'est un pinceau à réservoir, mais sinon, vous prenez un pinceau euh, normal et euh, c'est très bien. Mais ça permet d'éviter euh, pas mal de, de mouvements, allés et et tout ça. Euh, c'est moins fatigant pour les, pour les bras. Et puis ça aide à renverser quand vous avez des tendances vachement à la droite. Ceci dit, je vais vous reparler. Encore une fois, d'un truc pour les maladroits ou les personnes qui ont des petits soucis de coordination, santé, représentation à l'espace, C'est assez important pour moi de, de mettre euh, euh, ces outils à disposition des personnes qui ont moins de capacités. Déjà parce que je suis concernée et que moi je me suis fait beaucoup euh, embêtée en fait, par ça, donc j'ai toujours dû... Euh, euh, tricher, modifier euh, ce qu'on me disait de faire parce que ça ne fonctionnait pas euh, avec un corps comme le mien et du coup j'ai un, un syndrome des dans l'os euh, et en fait c'est pas forcément toujours accepté euh, parce qu'il y a la bonne manière de faire <rire> euh, oui sauf que ça marche pour des personnes qui fonctionnent normalement et ça marche pas donc euh, c'est devenu euh, important pour moi, moralement, euh, que ces outils soient mis à disposition hein, du plus grand nombre. Parce que je pense que la créativité, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider au quotidien. Euh, pour prendre soin de nous, de notre santé mentale, euh, trouver d'autres solutions quand on est confronté à des problèmes, ça ça, pour le coup, ça a été prouvé en psychos. Hein. Euh, relancer la machine, la créativité pour lutter contre la dépression, par exemple. Euh, moi là, pour raison de santé, je ne peux plus euh, exercer mon métier de rêve euh, qui était euh, psychologue avec euh, des personnes tout ça. Euh, donc c'est pour moi aussi une manière aujourd'hui de venir euh, apporter quelque chose, même si je ne peux plus répondre au, au, au rendez-vous en fait. Parce que je ne sais jamais dans quel état je vais être euh, <rire> euh, au moment du rendez-vous et j'ai dû annuler beaucoup trop de rendez-vous et euh, c'est pas bon pour les suivis quoi. Donc comme je veux exercer mon métier euh, d'une bonne manière, là, j'ai préféré mettre euh, en pause en espérant qu'on euh, qu trouve des solutions euh, en termes de santé, que je puisse euh, retravailler un jour euh, dans des conditions qui seront bonnes pour, euh, pour moi et, et mes patients. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je fais autre chose. Alors Hop. Donc j'ai fait un petit peu d'ombrage moi aussi euh, les griser un peu pour avoir un contraste plus important. Euh, ce que je voulais vous montrer, c'était donc cette histoire dont... Voilà, typiquement. C'est bon, pour ça aussi que je ne charge pas trop mon pinceau, typiquement je peux le faire tomber à n'importe quel moment. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les petites joues roses, moi j'adore. Alors là, je vais prendre... Euh... Pouf, voilà, dans le sens là... Cette couleur-là qui est donc un rose petri. Alors oui, je sais, je vais chercher de l'eau chez le voisin, mais ce que j'aime bien le voisin, c'est un rouge cadmium pâle qui est, à euh, mon sens, orange. Mais bon. <rire> Est-ce que la couleur me convient Je regarde un peu. Et effectivement, là, on a, on a très rosé, très léger. Alors, si on ne veut pas que ça fuse, il faut que ce soit sec. Là, je sais que celui-là, je l'ai fait il y a un bon moment, euh, donc je sais qu'il est sec. Hop. Et je vais mettre un tout petit peu de rose au jour. Et bien entendu, vu la distance, vous n'y voyez rien. Je vous mettrai une série de photos détails après pour illustrer euh, ce dont je vous parle, parce que ça se voit en fait à l'œil nu. Aussi... Ah non, celui-là, je ne voulais pas en mettre parce qu'il n'y avait pas besoin, il a la tête très penchée en avant. Euh, et j'avais fait un travail... Euh, de lumière vers là, et je voulais pas en faire des petits joues roses. Celui-là, j'en avais déjà un petit peu mis, et je voulais lui mettre un petit peu plus. Il voilà. a une joue rose Et là, je vous montrerai dans les détails, et vous verrez que, euh, alors que c'est la même couleur, elle rend pas du tout pareil euh, sur un fond gris, où elle ressort beaucoup plus rose, euh, plus vif, alors que là, elle est beaucoup plus proche. Euh, là, c'est un brun euh, terre de sienne que j'ai utilisé. Et ici, j'ai utilisé justement ce rouge cadmium pâle pour les pattes. Pour qu'il n'y ait pas euh, exactement la même couleur, il soit un peu plus dynamique, un peu plus, euh, un peu plus fun. <rire> On a un lapin sur le, le, le cul, sur le nu, donc il faut rajouter du fun, magique. Euh... <rire> et du coup, euh, le rose paraît euh, plus orangé en fait, et plus euh, ton sur ton, alors que là, c'est vraiment une petite rose. Euh, je vais prendre un petit peu d'Alzarine et mélanger euh, avec cette couleur-là pour faire un rose un peu plus euh, sombre, un peu moins flashy, un peu plus pas brun, mais euh, moins orange, en tout cas. Pour mettre à l'intérieur des oreilles. Je n'ai pas assez de pigments. Euh, parce que les oreilles des lapins sont très vascularisées. Oui, je sais, c'est des lapins volants, je m'en fous qu'elles soient. Mais les, les, les oreilles de sont assez Moi J'ai eu plusieurs lapins, j'adore les animaux en fait. Et euh, j'ai beaucoup admiré les regardé leurs oreilles, surtout sur la face interne, parce que sur la face interne elles sont pas recouvertes euh, de fourrure. Donc en fait c'est surtout cette partie là qui est bien rose. Et pas rajouter de rose sur l'autre côté, pas ici, parce que ça c'est couvert de fourrure. Euh, donc, à moins d'avoir un lapin blanc, dans ce cas-là, on voit vraiment le système euh... veineux. c'est pas nécessaire. Et là, je ai fait une petite queue jaune, mais je le trouve un petit peu trop jaune. Donc, je vais rajouter euh, le même rose et ça va partir sur un peu, un peu brun. Ouais. mettre un petit peu de terre de cime sur les fesses. Je préfère... Coup, ça queue est un petit peu trop jaune. Alors, le, la... le lapin. <rire> L'oiseau, le... je l'ai fait en bleu. Pour ajouter une petite touche de, de peps je voulais mettre soit du rouge soit du jaune je vais prendre du jaune alors ça c'est Auréoline c'est vraiment une des couleurs de base à avoir euh, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir euh, je sais pas combien de couleurs mais il n'y a pas besoin d'avoir tout ça euh, alors théoriquement à partir de trois couleurs on peut tous les faire machin c'est tout ça voilà petite touche de jaune euh, mais euh, ça marche pas toujours aussi bien que ça euh, parce que c'est pas forcément euh, vraiment des couleurs pures mais au moins l'auréoline il marche vraiment bec, donc c'est vraiment une couleur à avoir l'auréoline alors là il paraît euh, assez dégueu en fait je, je ne sais pas pourquoi il se salope euh, il se cochonne très vite alors que j'ai pas euh, tellement trempé du pinceau sale dedans mais une fois enlevé la couche supérieure on, on voit vraiment je, je vais le faire peu, on voit vraiment qu'on a un, un jaune beaucoup plus vif euh, Est-ce qu'on voit Non. Moi bon, bah, je vous le dis. Hop. Voilà. Là ce que je voulais faire en jaune c'était la petite étoile. Vraiment jaune bien vif. Donc là on est très chargé en pigment. Je vais me recharger encore un peu. Je ne sais pas si on voit ce que je fais. Je tapote vraiment le bord, comme ça, là où j'avais mis de l'eau, pour euh, récupérer du pigment et on voit que c'est un c'est vraiment euh, jaune, bon on ne voit pas très bien. Je, oui. Hop. Voilà. Ça manque un peu de timidité. Ce qui est bien justement aussi avec l'aquarelle, c'est que ça, ça se retravaille en longuement, tant qu'on en a besoin. Et ça, je trouve ça sympa. C'est euh... vraiment l'occasion d'un moment de détente en se concentrant en se centrant sur les couleurs. Et puis ma lune, je voudrais qu'elle ait un petit peu de jaune, mais pas trop. Alors, je vais quand même changer de pinceau parce que celui-là, déjà, il n'est pas facile à manier, mais en plus, il est pas assez large. Je vais tester le médium euh, moyen, comme taille. Parce que médium, ça veut dire un petit peu trop de choses. Donc là, vous voyez que mes pâtes, elles ont, euh, elles sont sèches. Donc ça ne devrait pas fuser chez le voisin. Alors, l'avantage de prendre un pinceau, un pinceau, un pinceau plus grand pour faire ça, il est double. Le premier, c'est que c'est mon fatigue en plus vite. Et le deuxième, c'est que je trouve que ça a tendance à laisser moins de marques Alors, la lune reflète la lumière du soleil. Elle ne produit pas de lumière par elle-même. Pour la colorisation, on s'en fout, vous faites ce que vous voulez comme vous voulez. Mmh, moi j'aime bien me ce genre de choses pour la gestion des ombres. Et des lumières. Je voudrais un petit peu de caille sur mon lapin. Oui, parce que je me rappelle comme ça, mais on a un lapin qui fait grosso modo quand même la moitié de la taille de la lune. Hein. Mais forcément, moi, il faut que je m'appuie sur euh, la lune, ne dégage pas de lumière pas même. même. <coughs> voilà. Donc là, je travaille dans le frais, dans le millier exprès. Voilà, un petit peu de gris de pain pour à diluer. pour venir faire l'ombre, et j'ai un peu de chat, donc c'est génial. <coughs> Poil de chat, l'ennemi de la précision. Voilà, le là. Alors ça marque très très vite, hein. euh, les ombrages comme ça, c'est vraiment intéressant de venir le, le diluer à côté. N'hésitez pas, euh, je sais que ça pareil, c'est un truc qu'on qu ne conseille pas dans les cours de peinture et tout ça. Bougez pas votre feuille. Scotchez là, c'est vous qui devez faire le mouvement. Tout ça. Ouais ouais. <coughs> bah moi je préfère bouger la feuille. Moins fatigant. Et alors, rien qu'avec les reflets, parce que là par exemple aujourd'hui euh, nous sommes en, en juin en canicule. Euh, donc je travaille dans le, le noir, on dirait pas, parce que j'ai allumé une lampe <rire> juste au-dessus, ici. Euh, D'ailleurs, c'est une lampe extrêmement puissante et euh, si ça ne me dit rien, c'est vachement sympa de travailler avec des lumières du jour très puissantes. Euh, j'ai allumé une lampe parce que tous les, les volets sont fermés pour qu'on ne crève pas complètement de chaud dans deux heures, normalement. Je voudrais encore un tout petit peu rehausser. Euh... L'ombrage, ça c'est une question de goût, hein. c'est pas du tout obligatoire. Je vais le rediluer, je vais faire une zone à mi-chemin. Voilà. Et euh, on peut aussi par exemple refaire des zones avec des cratères, avec euh, des tâches. Ça peut être aussi une manière de, de gérer les tâches, d'accepter les tâches. Essayez de pas tout faire euh, au milieu, essayer de faire des bordures, essayer de faire des, des différents endroits si vous gérez les tâches, sinon ça fait un aspect euh, trop travaillé euh, qui ne convient pas forcément à des choses euh, naturelles. Euh, quand on fait par exemple sur un motif euh, à fleurs. Ah puis c'est vrai, ils ont pas du vers cela. Ah oui, vous verrez parfois. Euh, certains pinceaux, je crois que c'est le cas des couraient. J'essaye de dévisser, voilà. Donc il faut que j'essaye de visser. Il euh, y en a qui n'ont pas, pas de vis à l'envers. Euh, donc il faut faire la manip euh, inverse. Hop. Si vous vous énervez dessus, vous avez l'impression que ça ne marche pas. C'est peut-être juste euh, un autre montage. Bon, alors, j'ai perdu. j'ai perdu mon bouchon. C'est pas grave. Vidéo. Voilà. Euh, pas de très bonne impression quand même. Du pinceau. Euh, ici, qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce que ça me dit, etc. Je me dis ouais, c'est quand même vachement euh, blanc. Euh, du coup, pareil, je vais venir coller. Je pense que je vais prendre le, le large et puis euh, venir faire un, un travail cette fois-ci en dilution. Alors, euh, j'ai pas d'eau à proximité en plus. Vous rapprendre la règle du défi si. Alors, astuce fainéasse, ou euh, astuce, j'ai trop mal au dos et parfois je ne peux plus bouger. Euh, ça, c'est une pipette, ça coûte pas cher et j'ai toujours de l'eau dedans. Euh, du coup, euh, pas pour moi. Euh, quand j'ai besoin d'un peu plus d'eau pour euh, mes bricoles et tout ça, bah, je prends ma pipette et j'y vais directement c'est moins fatigant que euh, le pinceau. Donc là, euh, ce que je veux, je vais mettre un petit peu de bleu, mais pas forcément non plus trois 3 tonnes partout. Hop, je vais mettre un petit peu comme ça. Et je vais utiliser le pinceau. Hop. Pour venir faire ça. Non, il n'y a pas de couleur. Oui, c'est normal. Je vais vous expliquer. Ça, ça, je mouille en fait juste mon papier. Je le détrempe. Pour venir ensuite faire une couleur très diluée avec c'est une autre technique un peu de souvent on s'en sert plutôt pour commencer euh, pour faire un fond par exemple euh, là je fais le fond en dernier euh, encore une fois euh, je fais pas une version euh, professionnelle qui vend les aquarelles derrière, le but c'est de se faire plaisir, de prendre du temps pour soi, de développer ses créativités pour le plaisir et pour sa santé mentale. Voilà. Les règles de ce qu'il faut faire. On se détend et on se relâche. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme bleu J'ai envie de mettre euh, du bleu cérébré. Et du coup, se retrouve vert, parce que je suis mis de la patouille. Voisin. Euh, je vais mettre un peu de bleu de plus aussi pour le foncer. Un peu grisé plutôt que foncé, parce que je vais le super diluer justement. Alors, le papier gondole, c'est pas grave, euh, c'est pas un problème. L'idée, voilà, c'est ça qu'on fait en fait. Vous voyez, il n'y a pas de démarcation, ça a un petit côté cotonneux, ça va vachement bien avec le thème. Euh, normalement ce que vous voyez vous c'est juste euh, que y a du, ça, le papier paraît plus bleu, mais on ne voit pas les, les traits. Et c'est exactement ce que je voulais. Voilà. On Sente l'idée de ciel, mais justement dans le ciel, on voit pas des traits bleus tout bien définis. On, on, on le voit que c'est bleu, on le sent, mais ce n'est pas beau couteau. comme je veux garder vraiment cet aspect tout doux. On a un petit truc doux aujourd'hui. Alors là ça a tendance à s'accumuler et à couler en bas. Donc je remonte un peu la couleur. Et puis là aussi, ça c'est. Fait... Là, c'est d'intérêt aussi, si vous fixez votre papier, c'est que vous c'est pas je cochons ah, là. Ok, c'est une sur le bord. Bon, ben, je retrouve juste mon ouvrage mon... mon... de tout à l'heure, parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Un truc qui n'a pas fait exactement. Non, c'est pas grave, c'est exactement ce que je veux. Voilà. Hop. Alors, maintenant que ça c'est fait, on a plusieurs possibilités. Alors, je change ma petite Machin que je réutilise longuement. Hop Nettoyer derrière soi. Le truc est Les parents vont bien aimé m'entendre dire ça. Et on nettoie derrière soi. Ah. Hop. Alors, si ça me convient, ce que je peux faire, c'est me servir d'un d'un sèche-cheveux, alors je sais pas si vous vous souvenez de ma coupe de cheveux, je n'ai pas de sèche-cheveux mon mari est en fauve en et moi euh, attendu je vais y passer un coup de heat gun à, à un pistolet à chaleur voilà, je vous ai épargné le heat gun parce que ça fait le bruit d'un sèche-cheveux et que ça lève les oreilles hein. c'est pas agréable. et oui on peut être une fille une femme et ne pas devoir de sèche-cheveux ni même de shampoing Oui, parce que je n'ai pas de shampoing, j'utilise un hein, savon voilà, donc pour globalement voilà ce que ça donne et je me dis est-ce que ça me plaît ah, je trouve ça encore un peu trop vide alors je regarde autour de moi est-ce que je vois un petit coup de, de feutre de quelque chose que je pourrais, euh, que je pourrais utiliser euh, je regarde là j'ai un pot avec le, euh, ça ce sont c'est d'un Tombow euh, j'avais utilisé ça pour le, euh, les agendas mais en fait j'aime pas sauf un petit peu le gris euh, j'aime pas trop euh, les utiliser, donc euh, bah, à utiliser encore plus, ça, ça j'aime beaucoup, euh, surtout que je n'ai plus mon Wink of Stella, euh, c'est une autre marque, c'est Spectrum euh, Sparkle, alors le transparent j'aime bien, le noir et le bleu, j'aime pas parce qu'ils sont extrêmement euh, concentrés en colorant, donc euh, je les utilise et puis après, BAST. Et ça, c'est euh, nouveau, c'est Midas euh, Touch, hein, donc c'est euh, le toucher de Midas, ça met euh, des petites pointes dorées. Euh, ça, si on s'en fout, c'est du, du métallisé euh, doré, petit euh, stylo doré argenté. C est, c est, c est, c est le poids crayon, moi Uh, stylo paillette uh, et ça. Alors, ça par exemple, je pourrais uh, prendre un peu de feutre, puisque aussi l'idée c'est uh, potentiellement de faire du mix média et rehausser uh, des ombrages. Voilà, on est plus sur, euh, sur euh, uniquement de l'aquarelle. Hop, un petit peu ici, euh, un petit peu ici. Donc pareil, hein, je réfléchis toujours à d'où vient la lumière et comment elle, elle arrive. Donc là, ça fait quelque chose de moins. doux, euh, euh, un peu plus prononcé. Puis plus en passe, plus c'est prononcé. Hop Voilà Est-ce que je veux des pointes dorées oh, Je dis la petite étoile, une tête. Peut quelques paillettes dorées. Hum. Hop, on fait pas trop attention. Je suis pas, je suis pas, su... pas prêt, très très paillette. Et celui ça, ça j'aime beaucoup. En plus, ça peut servir. un en... ah, je Alors, est-ce qu'on voit quelque chose Je ne sais pas. Bon, je vous le dis, ça fait des. Ça, c'est vraiment le gros kiff pour moi. Euh, ça fait des paillettes euh, incolores euh, et c'est euh, discret <rire> c'est à dire qu'on a le côté un peu euh, brillant miroitant de la paillette mais sans avoir le côté trop prononcé du cul hop voilà la petite lune brille euh, on pourrait aussi pourquoi pas mettre un petit peu sur la truffe, même si là, du coup, ça me donne une autre idée. Ah, ça, j'aime bien. Tiens, je vais, je vais vous montrer. C'est du Glossy Accent. Alors, il y a différentes formes, différentes présentations. Ça, j'aime bien. C'est parfois un peu en, bouge, en à manipuler. Ça se bouge très facilement, mais quand ça marche, c'est cool. Alors ça, c'est vraiment typiquement le genre de manœuvre. Tester sur le côté avant de faire... Et tout, 3 tonnes sur votre euh, truc quasiment terminé. Voilà. Je veux juste une micro-goutte pour faire soit, euh, par exemple, l'œil. Soit la truffe. Et, et, et paf Voilà, typiquement. Le genre de connerie à ne pas faire, foutre une énorme goutte. Alors se retrouver avec un œil euh, complètement flingué. Alors, on toujours ce qu'il faut. Et toujours à moins d'un mètre. Ouais, les coton-tiges, les cure coton dents c'est pour le scrap ici. On récupère la cochonnerie. L'énorme goutte qui est partie sur le côté. Et c'est bon. Au pire, il aura des joues un petit peu roses guère plus les cure-dents, bah, toujours un truc à avoir sur son bureau quand on bidouille, je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Et puis bah, vous pouvez les réutiliser plusieurs fois euh, pour euh, touiller des toutes petites doses de peinture, récupérer des cochonneries comme ça. Là par exemple j'en avais plus d'avance donc j'ai rouvert la boîte, sinon vous en mettez pas réutiliser les voilà, est-ce que ça me convient hmm. Je trouve toujours ça un petit peu vide. Euh, est-ce que je vois quelque chose qui me pourrait me plaire à mettre avec euh... Je sais pas, un coup de masking tape, plus euh, de couleurs, euh, des stickers, euh, des autocollants, autre chose, je ne sais pas. Euh, je vais regarder. J'ai du masking tape euh, ici euh, qui pourrait aller bien avec. Je pourrais mettre une bande en haut, une bande en bas par exemple, je, euh... pas sur le côté du tout je crois. Ouais, bon on va essayer ça Puis si ça ne fait pas finalement, et ben c'est pas grave, ça m'aura... J'aurais travaillé à cette activité pendant un certain temps et puis c'est tout fait déjà très bien. Euh, lâchez la pression vraiment sur les résultats que vous voulez obtenir si vous êtes euh, un peu limite en créativité, en pratique euh, et tout ça alors l'astuce euh, notamment pour les personnes qui ont beaucoup de mal à découper droit le skin tape c'est euh, ces petits rouleaux décorés euh, et tout euh, ils se déchirent à la main Hop. si vous voulez un truc euh, droit sur les bords mais que vous avez du mal avec les ciseaux ou qu'ils sont plus d'un mètre, hop, vous prenez, il y a des trucs spécialement pour découper, mais ça sert à rien, une règle en métal fine, ça suffit, voilà, je vais vraiment remontrer le mouvement, <rire> et vous pouvez le faire, euh, je suis pas au bord d'une feuille, mais un autre endroit, voilà. je vais juste le replaquer, je prends mon réglé, je le mets où je veux, donc, euh, comme je le sens, moi, en l'occurrence, c'est... En bord de page et là je vais remonter le masking tape vers moi et ça se déchire tout seul et proprement et le bord est nickel personnellement j'ai des meilleurs résultats avec ça qu'en utilisant des, des ciseaux sauf si j'ai un, un guide parce que découper au ciseaux euh, comme ça j'ai beaucoup de mal à m'orienter vraiment à 90 degrés je crois que c'est bon, euh, alors qu'en fait, avec une règle, c'est beaucoup plus, plus facile en utilisant un bord ou euh, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a un sens qui me plaît le plus Oui, celui-là. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Alors, ceux-là, ils collent pas trop trop, donc euh, si on se trompe, euh, c'est pas grave, on peut les remettre, on peut les bouger, on peut les décoller, les recoller. Il y a des scotch qui collent beaucoup plus et qui vont déchirer le papier. Euh, Essayez de connaître votre matériel, si euh, vous... bon, après, bon, quand je vous dis qu'il colle pas très très bien, celui-là il n'a pas collé du tout en plus, ils sont vieux donc la colle a tendance à s'abîmer. Euh, avec l'âge, et euh, ils ont été aussi exposés au soleil euh, et du coup bah, il faut pas. Hein. Parce qu'après vous avez le matériel un petit peu abîmé, je ne le savais pas. Euh, du coup je ils sont toujours dehors mais moins exposés au soleil maintenant. Et... Il devrait s'abîmer moins vite donc je pose le, la règle sur le bord toc et je tire vers moi euh, et là par exemple comme euh, c'est dans l'autre sens je vais pas tirer vers moi je vais tirer vers là bas c'est dans le sens euh, opposé où est la réglée. réglé euh, est ce que ça me convient non hein. c'est pas grave je vais enlever ça parce que du coup je l'aime pas cet endroit-là, je trouve qu'il est trop près de la lune. Euh, Est-ce que j'ai envie d'en recoller un petit bout quelque part euh, euh, Peut-être même avec un aspect euh, déchiré sur les bords, comme ça, volontairement. Ici, voilà. Et euh, euh, qu'est-ce que je peux mettre Un papier par exemple, euh, avec un petit mot, je trouve que c'est un petit peu vide. Euh, je suis en train de me débarrasser de ça, de les jeter. Elle m'a pouvait aller sous le, sous le bureau aussi. Je ne pas dit. Euh, je des bouts de papier à côté de moi. Ouais. Par exemple. Ça, c'est pour euh, prendre des petites notes en vitesse. Et ben voilà, par exemple. On va découper ça. Je vais faire exprès justement d'avoir quelque chose... Euh, de pas bien découper. Ouais, pas mal découpé. ouais un yonk Voilà. Quelque chose de pas trop cadré justement. Surtout ouais, par rapport à mes... à mes habitudes, je pense que c'est une bonne chose. Toujours, ça gagne. Hop. On n'est pas la traduction, exacte. Je ne le verrai pas. c'est un petit peu trop trop grand Est ce que je veux pas mettre là par là non je le veux là ici et puis euh, très bien un petit, un petit mot euh, comme quoi ben bah, voilà quand on euh, crée un truc même si euh, c'est pas ce qu'on attendait c'est gagnant. Hum. Je suis juste des, des stylos, hein, j'ai pris ceux qui m'ont plaisé. Je vais me marquer euh, que le plus important pour moi, ça n'a pas besoin de m'écrire. Et celui-là, c'est euh, un peu plus euh, grand. Donc là, j'ai écrit le plus important, c'est là. Voilà. Ouais, pourquoi pas <rire> Peut-être avec quelques petites étoiles en plus. Euh... Dessine. Je suis exprès de les faire euh, un peu de. de guingois incomplètes. Euh, je voudrais justement quelque chose de pas trop euh, figé. Parfait, bon, ça risque pas, mais... Euh, super euh, bien dessiné, on voit que c'est un petit recordo. Parce que euh, l'idée, c'était justement de... Hop, créativité change le plaisir. Tiens, je vais même faire plus facile euh, en utilisant deux, euh, deux triangles. Donc, ça, c'est aussi euh, l'étoile juive à 6 euh, pointes. Il euh, ne faut utiliser que pour ça. Voilà, faire des petites étoiles en plus. Celles-là sont beaucoup plus faciles à faire. Quand vous avez du mal à faire les étoiles à, à cinq branches, euh, c'est. Pas toujours aussi évident, alors que là, bon, là j'ai fait des triangles isocèles, mais l'idée <rire> c'est plutôt de faire des de triangles équilatéraux, donc avec tous les côtés pareils. Voilà, c'est beaucoup plus facile à faire. Généralement, ça va être soit des cinq branches, soit des, des six qu'on va retrouver dans les motifs de déco. Et là, je me pose la question encore une fois, est-ce que ça me plaît Bah ouais, grosso modo, ça me plaît. Euh, est-ce que je mets des petites touches euh, euh, du fameux noir brillant qu'en plus je veux utiliser parce que j'aime pas trop je jeter en fait ce matériel, donc je préfère euh, l'utiliser jusqu'au bout. Mais c'est pas forcément une bonne idée de s'imposer ça. Donc là, je me dis, ouais, ça peut être sympa justement euh, ces motifs-là, de venir les renforcer. Euh, avec ce noir pailleté Ouais c'est sympa hop. Donc j'aurais mieux fait De les dessiner euh, directement en faisant Comme ben, un peu les flocons aussi hop. Ah oui, quand même Alors je vais recommencer et je vais la faire plus grand. Hop un trait Un autre trait Un troisième trait Trois traits, Trois traits qui se croisent Encore une autre manière de faire les étoiles, mais généralement on va plutôt faire ça en mode de Voilà. Et non, je n'ai pas envie de mettre euh, le bleu pailleté. Donc voilà ce que ça peut donner euh, de se mettre comme défi. j'utilise que euh, des choses qui sont euh, à moins de 1 mètre de moi. Ah. Et je vous mettrai des photos après, des détails, euh, vu que je n'ai pas pu zoomer. Et ben je vous souhaite une, euh, des beaux moments de créativité, de prendre soin de vous, euh, de profiter, euh. tout ça. Quoi. Bonne journée, au revoir.